Chers traders et investisseurs, mercredi 5 juin, bonjour. Alors, sans sombrer dans l'euphorie, les marchés ce matin gardent une vision optimiste euh, de la situation. Il faut dire que les petites phrases des uns et des autres encouragent les investisseurs et les traders. Et de plus, il ne faut pas, il faut le signaler, euh, nous vivons également et euh, nous observons également énormément de rachats de short qui contribuent largement à la hausse des marchés depuis deux jours. Pour ce qui nous concerne, en tout état de cause, nous ne changeons pas d'avis et nous ne sommes pas devenus haussiers après deux jours de hausse. Nous ne sommes en aucun cas haussiers à moyen terme, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Et ce ne sont pas les déclarations de Monsieur Powell hier qui vont changer quoi que ce soit. Pour le moment, les horizons boursiers, pour ce qui nous concerne, sont plutôt gris et en aucun cas dégagés et bleus. Attendons patience et longueur de temps. Ce matin, pour ce qui nous concerne, nous avons réalisé 3 trades gagnants sur 3 ayant généré 3 médailles, c'est-à-dire que les trades euh, ont, se sont déclenchés sur des mouvements d'un minima au minimum 25 points et pour le plus grand plus de 75 points sur le DAX. Nous vous souhaitons une très bonne journée et à demain.